Yo les gis, c'est Lasblo, bon aujourd'hui 4 mars 2022, je vous présente Ovinil. If vite avec moi et niveau on va aller se déplacer sur l'entreprise Ovinil. Come on, stand like we arrivé chez Au on est accompagné par Kuma et Simon aujourd'hui et on va vous montrer comment on fait la fabrication d'un vinyle de ces lasers C'est le son de parce que euh, c'est pareil, il faut tenir tous qui prennent le temps de venir. C'est à dire que euh, des fois quand tu poses ta tête ou si c'est une automatique ou une, euh, ou une manuelle, as une automatique elle va venir en fait dans cette marche-là se poser. Et des fois si si l'automatique elle se pose elle n'est pas sur le sillon, paf, elle va venir se caler sur le sillon d'après Donc c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de temps après avant de lancer la musique pour pas que ton diamant se pose et bah, ça parte direct. J'ai toujours mal et là tu fais ton dans Bonjour. Hello LG, bon c'est Asdo, on est chez Ovinil et aujourd'hui je vais interviewer Simon et Kouma. travaillent chez Ovignil. Salut les gars. Salut. Alors je voudrais avoir quelques précisions sur votre boulot, le métier et euh, comment fonctionne votre entreprise. On me propose des. Euh, on fait des disques vinyles à la demande, okay. personnalisés. D'accord. Euh, on travaille en ligne, les gens nous envoient la musique et nous on fait à l'ancienne des.. Euh... Les 10 000, 45, 33, okay. les dînes. Et on grave la musique et on imprime les 104 visualisés. D'accord. Personnel. Ok. Vous avez votre clientèle, plus précisément, c'est quoi C'est tout le monde, ça peut être du, du, du petit groupe euh, qui veut se faire, une petite série, se faire plaisir, de l'ancien musicien qui grave, c'est gros. zéro. D'accord. Des, des cadeaux, des cadeaux de mariage, c'est beaucoup de souvenirs, attention quoi. D'accord. Et, euh, et puis aussi des projets ouais. un peu farfelus. Ça fait combien d'années exactement que l'entreprise a commencé Ça fait 4 ans. 4 ans, ans. Ouais. Bah, ça, ça, aussi, ça fait 4 ans qu'on qu a commencé. D'accord. Ah euh, oui, il y a quand même une explosion, un retour au, un retour, euh, un retour ouais. au vintage. Les ouais, gens sont de sur le vintage genre, Ouais, ouais, euh, bah, ouais. Il y avait quelque chose de plus qualitatif à l'époque. Mmh objet qui était beau et puis il y a un côté euh, nostalgie mmh. et, ouais, euh, les gens c'est ce qu'ils aiment c'est avoir un, un objet euh, goodies, euh, même s'ils l'écoutent pas ils ont ils ont l'objet c'est ça qui leur plaît quoi d'accord ok est-ce que vous avez des projets avec des artistes soit de la région soit de la France euh, qui vont arriver prochainement on ouais, sortir un peu plus faire des salons ah, euh, oui, ouais. faire des festivals avec euh, avec des ouais, euh, projets euh, oui on a quand même ouais dans les dans les projets qu'on a on, euh, de salon de sortir un peu les machines et les salons des salons de... bah là on devrait faire le salon du tatou euh, ranger. après dans les prochains qu'on pense faire c'est un, un salon de, de bagnole euh, américaine près 65 <rire> donc, dans euh, vraiment dans le vintage ouais c'est toujours vintage. Tout, tout ce qui est custom ouais. euh, et tout ça donc euh... là on a là hier on a fait une série avec euh, des aboiements de chiens le mec voulait juste faire, euh... voilà, ça voilà ouais. c'est ça on a fait euh, aussi beaucoup de silence, on fait de, euh, des gens qui veulent rien. Et souvent c'est qu'ils veulent un vinyle ou qu'ils veulent rien dessus. Ok, ça. Des œuvres d'art, et on mmh. a fait pour les artistes. qui vous du silence, genre une toile blanche à côté. Euh, mmh. Du <rire> concept. Du coup, on va revenir là-dessus. Euh, vous êtes combien de membres dans l'équipe Donc on est 4. Moi j'ai monté, au là avec euh, Grud, mon associé, qui est un ingénieur son, donc moi. Euh, dans l'image. Et Roy qui n'est pas là non plus, qui est aussi ingénieur son et ensuite euh, Simon Donc ici ce pôle, là vous avez plusieurs pôles, c'est ça Ouais. Donc ici ce pôle, il est dédié à quoi, exactement Donc mon collègue est en, en Vendée, il a le studio, studio d'enregistrement, studio de mastering. Mmh. Et il a fait aussi la gravure. Nous ici, on fait beaucoup de commandes, on fait toutes les commandes. Fait, aussi. Pour faire un vinyle, il y a deux, deux techniques il y a le pressage ou la gravure. Nous, on fait que la gravure, c'est-à-dire qu'on grave en temps réel avec le diamant directement. On un au fur et à mesure la musique sur, sur le disque. En pressage, il y a, a d'abord une matrice qui est faite. Okay. C'est une usine qui vient presser des disques en chaîne. Quoi. Donc, okay. pas du tout le, la même technique. Donc, eux font des grosses quantités. Nous, au contraire, on en fait de toutes petites quantités. Il n'existe pas de solution intermédiaire. C'est un peu dommage de moyenne quantité. Okay. Pour, à un prix correct, on va dire, plus cher que les usines de pressage, évidemment. Mais il y a un gap qui est assez important. Comment on peut estimer le prix de, de, de fabrication d'un vinyle entièrement c'est. pas ma... Non, dans notre cas, c'est surtout le la main d'oeuvre, en fait, qui coûte cher, parce que c'est long à faire, c'est long, long, long à préparer. Mais oui. faire en temps réel, bah, c'est très vite. On est, on est limité. Par. On pas aller plus vite que la musique. Encore en usine, euh, ça, va, ça va très très vite. Quoi. Oui. Ils sortent un, un disque toutes les 10 secondes, je crois. Ils vont un disque en une heure, qui explique le, le décalage. Après, on a aussi euh, ce qui explique le prix on a un travail avec des diamants, ça coûte cher quand même, puis ça s'use on doit les changer avec c'est un peu plus qualitatif on hein. peut dire ça parce qu'en fait le, le en pressage en fait la, la, la matrice est faite de la même manière que nous en fait c'est à dire mm -hmm. qu'elle est faite euh, elle est faite dans le temps elle est faite en temps réel et, euh, et c'est fait avec précision mm -hmm. et ensuite le moule il est, il est fait et, et c'est là où ça va plus vite d'accord si on a appris que vous fassiez des cassettes aussi ouais ça se passe comment ça ah, c'est quelques des séries de cassettes, de la petite série de cassettes on, et puis on s'en occupe pour, euh, pour le mettre sur vente. Okay. Et même au niveau des par rapport au, justement, au, à la demande des vinyles, vous avez aussi une bonne demande au niveau des cassettes ou... Le service qu'on qu va mettre Il y a en place. C'est un, ouais, un, un projet à, à très ouais, court terme, parce que là on est quand même bien avancé sur le, mmh. sur le concept. Mais euh, On s'est dit que c'était une offre qui était, qui était cohérente avec le vinyle d'apporter la cassette. Oui, C'est à peu près le même savoir-faire. C'est juste pour élargir un peu l'activité. Gros fan de la cassette. Ouais. C'est vraiment un retour en arrière. Euh... Ah moi c'est moi la cassette, c'est le début de la musique. j'ai commencé à faire de la musique avec des cassettes et se euh, souvenir aussi. Hein. Ouais. Okay. Merci de nous avoir suivis pour cette purée émission qu'on a pu avoir avec au suivi par mon pote Onipo d'ailleurs. Suite à ça, j'aimerais bien vous dire qu'il y aurait ça à gagner entre 4 exemplaires de cassettes. La personne qui voudrait choper ça, il faut qu'il aille like sur Instagram. Yeah. Oh, si tu as bien kiffé la vidéo, abonne-toi, like et n'hésite pas à aller stream mon EPST Real qui se trouve sur toutes les plateformes. On se dit à très bientôt, les G. Si tu connais pas sa peur, je connais pas, Il pourrait crosser les gars juste pour des